Le séminaire, pour moi, ça a été une première expérience extraordinaire parce que premièrement, il m'a permis de sortir de chez moi alors que ça faisait pratiquement, pratiquement une année que je ne suis pas sortie de la maison et ça m'a demandé beaucoup beaucoup de courage pour pouvoir sortir. Je ne l'ai pas regretté en venant ici, donc je ne l'ai pas regretté du tout. Hier soir, en rentrant, en rentrant j'étais fatiguée, j'étais vidée, mais je ne me sentais pas. Bah, C'est quand j'ai commencé mon témoignage. J'ai toujours eu peur d'en parler. Euh, je ne croyais pas que j'allais pouvoir le faire devant une communauté que je ne connaissais pas. Devant des gens que je n'ai jamais rencontrés, que je n'ai jamais vus et que j'allais pouvoir exposer mon problème que j'allais pouvoir en parler et, euh, et que je trouverais du soutien dans des gens qui ne me connaissent pas et qui ont partagé ma douleur. Oui, c'est un début. C'est un début. Je compte continuer, c'est sûr. Euh, Nahid euh, m'a mis sur le bon chemin. C'est un début. Euh, J'espère pouvoir continuer. J'espère euh, pouvoir aller de l'avant, euh, faire, faire, faire euh, ce qu'on s'est qu euh, qu dit, euh, euh, essayer d'appliquer ce qu'on a vu euh, courant ce séminaire et, euh, comme on l'a dit hier, retrouver une même dans la guerrière. Une deuxième fois, reprendre euh, mon courage entre mes deux mains et ne pas me laisser guider. <musique> ben, pour Nehid, je lui envoie toutes les, tout, tous les beaux sentiments du moi. C'est la première fois que je la vois et c'est une personne adorable. C'est n'est pas la personne qu'on voit à travers euh, en fait, la chaîne YouTube ou bien. Euh, sur la radio c'est une personne très aimante c'est une personne très humaine sincèrement parce qu'elle le fait avec amour tout ce qu'elle fait elle le fait avec amour euh, on le sent euh, moi j'ai déjà vu pas mal de coachs et je peux vous dire que en fait ce que qu'elle fait elle le fait par amour parce que elle a déjà vécu ça peut-être et elle ressent la douleur des... elle la ressent fortement et donc, elle donne le 1000% d'elle-même. Donc, euh, moi, je la remercie du fond du cœur. Je la remercie profondément parce que, sincèrement, hier, elle m'a mis sur le bon chemin. Donc, je lui envoie plein de bisous.